Nous allons passer de ce schéma à sa représentation sous forme d'équations logiques. Donc on remarque tout d'abord que ce schéma est une somme de produits, donc un « ou » qui regroupe des termes définis par des « e ». On a donc sa sortie qui sera égale à 1 lorsque l'une de ses entrées sera 1. Donc la sortie de l'une de ses portes « e » vaudra 1. On va donc chercher quelles sont les configurations pour lesquelles on a ces sorties à 1. Cette sortie vaut 1 lorsque « c » est à 0, « b » est à 0 et « a » est à 1, ce que l'on va écrire comme ceci. C à 0, B à 0 et A à 1. La deuxième, sera, la deuxième sortie sera à 1. Lorsqu'on a la configuration où C est à 1, B est à 0 et A est à 0, ce que l'on va écrire comme ceci. 1, 0 et 0. Et la troisième sortie sera à 1 lorsque l'on a la configuration où C, B et A sont tous les trois à 1, ce que l'on va écrire comme ceci. Enfin, la sortie Y est à 1 lorsque l'on a l'une de ces trois configurations qui est vérifiée. Donc c'est la somme logique de ces trois euh, termes, ce que l'on va écrire ici. Donc, le premier terme C bar B bar A ou le deuxième terme C B bar A bar ou le troisième terme c'est B A. Voilà. Donc cette somme logique, cette somme de termes logiques représente la fonction logique définie par ce schéma.